Bonjour à tous, pour commencer une petite expérience où on verse sur le sol la même quantité d'eau deux fois, mais la seconde fois on l'étale avec un balai. À votre avis, laquelle des deux flaques va s'évaporer plus vite Ça tombe bien, puisque dans cette vidéo on va parler de la différence entre vaporisation, ébullition et évaporation. Avant de commencer, voici une photo extrêmement spectaculaire d'une voiture dont tout l'aluminium a fondu et on le voit l'aluminium qui a coulé donc avant de commencer j'aimerais que vous alliez faire un petit tour sur un moteur de recherche et que vous recherchiez la température de fusion de l'aluminium et la température ordinaire d'un feu de voiture pour voir si c'est cohérent et maintenant on va s'intéresser donc à la différence entre vaporisation et ébullition ces deux termes sont très souvent confondus et pour cause la vaporisation, comme vous le savez, c'est le changement d'état de liquide à gaz. Et l'ébullition, c'est la formation de bulles pendant la vaporisation. Du coup, comme ces deux phénomènes se produisent toujours en même temps, ça explique la confusion. Mais ne confondez pas. Vaporisation, c'est le changement d'état. Et l'ébullition, c'est le fait qu'il y ait des bulles qui se forment. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces bulles Faites bien attention. À l'intérieur de ces bulles, c'est pas de l'air. Maintenant, vous avez bien compris ça, j'espère à l'intérieur de ces bulles, ce sont les mêmes molécules que les molécules du liquide, mais à l'état gazeux. Par exemple, dans l'eau qui boue, à l'intérieur des bulles, c'est de la vapeur d'eau. Maintenant, est la différence entre vaporisation et évaporation Si on revient à la vaporisation, ça se produit à une température bien précise, qui est une caractéristique du matériau. Du coup, c'est tout le volume du liquide qui se change en gaz, en gaz, ce qui explique l'ébullition. C'est un, un phénomène volumique. Quand on met une casserole d'eau à chauffer, toutes les molécules, où qu'elles soient dans le volume de la casserole d'eau, cassent leurs liens et se transforment petit à petit en à l'état gazeux. Tandis que l'évaporation, et vous voyez peut-être là où je veux en venir, ça se produit à une température inférieure, puisque ce sont seulement les molécules à la surface du liquide. Comme elles sont à la surface du liquide, elles sont moins liées que celles qui sont à l'intérieur du volume du liquide. On reverra ça en activité en classe. Comme elles sont moins liées, elles ont besoin de moins d'agitation moléculaire pour se libérer. Et du coup, elles peuvent se libérer à une température moins importante. Autrement dit, c'est seulement les molécules de surface qui se transforment en gaz. Alors du coup, celles qui étaient à la couche juste en dessous passent à la surface. Elles peuvent de nouveau se transformer en gaz. Et ainsi de suite, et petit à petit, tout le liquide s'évapore. C'est donc un phénomène surfacique au contraire de la vaporisation, qui est un phénomène volumique. Comme l'évaporation est un phénomène de surface, la plus grande surface va avoir des molécules qui s'échappent le plus vite, donc qui s'évaporent le plus vite. C'est ce qu'on peut voir, la petite flaque d'eau ne s'évapore pas du tout, tandis que la flaque d'eau qu'on a étalée avec le balai s'évapore complètement au bout de quelques instants. J'espère que vous avez bien compris l'évaporation, et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.